bonjour frères et sœurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui par la grâce de dieu nous allons parler du coronavirus l'actualité oblige parce que on voit que cette épidémie est en train de créer un véritable trouble aujourd'hui dans le monde nous voyons comment est-ce que l'épidémie a créé beaucoup de panique dans les cinq continents au même moment on voit des pénuries de, des aliments de base, des aliments de première nécessité, on voit des pénuries de beaucoup de choses qui se passent et même l'effondrement de, de plusieurs places financières dans le monde donc une véritable catastrophe qui s'est crée et pourquoi est-ce que cette épidémie crée autant de problèmes autant de psychoses dans le monde puisque nous sommes des chrétiens on va essayer de voir est-ce que la Bible parle euh, des événements pareils Nous allons essayer de les comprendre. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, les enfants de Dieu sont en, teindre, dans, en train d'être paniqués Donc, euh, nous en venons par la grâce de Dieu euh, rassurer les enfants de Dieu par euh, les Écritures. Donc, si nous lisons dans Matthieu 24 à partir du verset 3, nous allons avoir euh, la première réponse de, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Lisons ensemble. Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Jésus leur répondit prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ et il séduira beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublé, retenez ça, gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. On entend des rumeurs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus. Ce serait. Quelque chose qui a été fabriqué dans les laboratoires, on, on ne confirme rien. Vous voyez? Donc une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns des autres. Alors, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Okay? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, bien aimé, pourquoi je dis aujourd'hui nous allons parler uh, de cette actualité, les coronavirus parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plusieurs enfants des dieux qui sont mal enseignés et parfois mal affermis, sont en train de parler de la fin du monde, hein, vu ce qui se passe dans le monde avec la contamination qui s'accroît du jour en jour. Les gens ne comprennent pas, ils se disent c'est une malédiction et donc ce serait la fin du monde. En fait, si vous lisez bien ces écritures et si vous êtes un lecteur au courant de la Bible... Vous allez comprendre que le chapitre de Matthieu 24 parle des événements qui vont se passer avant la fin du monde. D'accord Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, en fait, c'est un problème chronologique, comme je le dis toujours. Il faut comprendre justement le temps et la chronologie de la Bible. Le chapitre de Matthieu 24 parle de la fin du monde et non de l'avènement de Christ. Je vais vous expliquer. En fait, il y a deux événements là. Christ est en train de parler de ce qui doit précéder justement son avènement et ce qui doit arriver bien sûr à la fin du monde. D'accord Cela veut dire quoi Cela veut dire que la fin du monde, il y aura euh, des choses qui vont se passer. Vous entendrez des bruits, des guerres, des nations qui vont s'élever contre une nation. Ça, on a commencé à voir ça d'ailleurs, ce qui se passe. Mais Jésus dit, ce ne sera pas encore la fin. Pourquoi Parce que justement, l'église du Seigneur qui est son épouse ne vivra pas ces choses-là. Donc, il y a d'abord un, un premier événement qui va se passer, avant la fin du monde, c'est que l'Église va s'enlever avec Christ. L'Église va s'enlever avec Christ. Nous voyons ça dans un Thessalonicien, on va lire, un Thessalonicien, chapitre 4, à partir du verset 15, la Bible dit ceci, Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans, euh, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Alors, si on peut compléter euh, le raisonnement que je suis en train de lire, dans la révélation, dans Apocalypse à partir euh, l'Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 19, la Bible dit ici, à ces gens euh, qui parlent, « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. D'accord Donc, il y a justement des signes qui montrent que nous sommes en train de s'approcher du premier événement, qui est l'événement, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église. D'accord Comme on vient de voir, écris les choses qui sont, celles que tu as vues. Donc, écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. D'accord. Donc là, en fait, des, ce sont des signes que nous sommes en train de voir. Comme vous voyez des pandémies qui sont en train de se reprendre comme ça dans le monde, les nations qui sont en concurrence permanente, d'accord. on voit des nations qui sont en concurrence permanente, on voit des gens qui sont en train de se trahir, des frères et sœurs, ce sont des signes, hein? frères et sœurs de sang, frères et frères de sang qui se tué à cause de l'argent, à cause des, des problèmes de ce monde. Ce sont des, des pré-signes, si je puis dire, de, du premier événement qui est l'enlèvement de l'Église. Donc, ceci, bien aimé, je viens simplement vous rassurer, les enfants de Dieu, ne vous paniquez pas parce que ça, c'est les premiers signes. Nous sommes en train de nous avancer vers les premiers signes, mais ce ne sera pas encore la fin du monde. D'accord La fin du monde interviendra après que l'Église soit enlevée, parce qu'il y a des choses qui vont se passer après elle. 6 et 8 d'Apocalypse, vous allez voir les, les, les sept sauts, d'accord, qui vont se passer pendant cette année des tribulations. C'est après ces cette années des tribulations qu'interviendra bien sûr la fin du monde proprement dite. Donc ce que nous sommes en train de voir là maintenant, ce sont des signes pour le premier événement. Donc le premier événement, il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Ceci, bien aimé, en tant que chrétien, nous permet bien sûr de nous rassurer et de se ressaisir. Parce que vous comprenez là que l'avènement de Christ est imminent. L'enlèvement de l'Église est imminent. C'était justement de cette occasion pour parler de ces faux pasteurs qui prêchent la prospérité. Vous voyez, votre prospérité qui est fondée sur le matériel, qui est fondée sur les biens, tout cela, elle ne tient que d'un bout de doigt. Vous voyez, à cause d'une simple épidémie, comment les choses s'écroulent. En un seul instant, en deux mois seulement, nous avons vu comment l'économie mondiale est devenue très malade. Puisqu'en 2008, nous voyons comment les places financières sont en train de s'écrouler les unes des autres. Et nous avons remarqué selon l'actualité que les plus grosses têtes, c'est-à-dire les riches, ils ont été touchés. La plupart des riches, il y en a qui ont perdu des 10 milliards, des 15 milliards en une seule journée. Donc votre prospérité, que vous prêchez que la prospérité, ce serait du bien matériel, vous voyez que ça ne tient pas. La prospérité, c'est avoir Jésus-Christ et euh, marcher avec Jésus-Christ, c'est-à-dire être un enfant de Dieu converti, d'accord Un enfant de Dieu converti. Donc je lance cet appel à mes frères, à mes sœurs, repentons nous et revenons à Christ, parce que vous voyez que le deuxième jour est en train de s'achever, et donc, le premier événement qui est l'enlèvement de l'église est très imminent. Et euh, donc, je voudrais bien aimé vous rappeler ceci. Donc, ne vous paniquez pas. Restez concentrés dans la prière. Restez concentré euh, dans la méditation de la parole. Car l'enlèvement de l'église est imminent, bien aimé. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes frères et sœurs. Et vous me trouverez sur YouTube, vous tapez MG Indigné, vous allez avoir bien sûr ma chaîne YouTube et ma page Facebook qui est assemblée. Comme ça, vous allez avoir tous les enseignements que je donne ici. Je vous bénis tous je vous retrouve très bientôt.